Bonjour, la France! Okay, you Bonne yeah, Let's talk about this. Comme vous le savez, nous avons repris le choix en mien pour que vous puissiez jouer à nous fantastique jeu en français. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter la première boîte de jouets de Kings of War complètement en français. On sait que le livre de règles d'édition 22 totalement à jour de tout. Rob, Johnny et Denis vous en diront plus. Vive Montique, vive la France! I hope my French was okay. We're really proud we've got Kings of War in French. Please enjoy it, and I will look forward to seeing you soon. À bientôt